d'autres installations. Donc on part de l'électricité, énergie renouvelable euh, qui alimente un électrolyseur. Dans l'électrolyseur on fait l'alimentation de l'eau, cette eau est donc décomposée en hydrogène et en oxygène, l'hydrogène est stocké dans des réservoirs sous pression qui euh, va être réinjecté dans notre euh, réacteur de catalyse. Donc on a l'injection d'hydrogène sous pression de 40 bars et du CO2 qui vient de la récupération de la chaudière. Euh, ce CO2 est, est introduit dans les réacteurs, dans un premier réacteur où la réaction se produit. On a donc formation de l'eau qui est piégée et euh, injectée dans le réseau d'eau et la partie formation méthane qui est, elle, euh, du premier réacteur est renvoyée dans un deuxième réacteur pour faire la sélectivité, pour avoir la qualité nécessaire pour pouvoir alimenter une bande GNV. L'objectif du démonstrateur, c'est de faire visiter, de discuter, de montrer que c'est possible et faisable. Vous êtes sur un campus ouvert où vous avez de l'hydrogène, du photovoltaïque, de l'éolien, du gaz de synthèse, du solaire thermique. Voilà, la société de demain est ici.